Bonjour, vous êtes sur la chaîne Plurilinguo, la chaîne qui traite du plurilinguisme et de la diversité des langues, qu'elles soient dans notre répertoire ou dans le monde. Plurilinguo, c'est cinq vidéos, cinq sujets qui traitent du plurilinguisme. Avec vous, aujourd'hui, j'aborderai la notion de répertoire linguistique. En effet, est-ce que tu t'es déjà posé la question combien de langues je connais Combien de langues je parle Pour le savoir, pose-toi quelques questions simples. Quelle langue parle-t-on dans mon pays Quelle est la langue officielle Quelle langue parle-t-on dans ma région Quelle langue j'ai appris chez moi, avec mes parents Est-ce que j'ai appris des langues à l'école Lesquelles L'ensemble de ces langues forment ton répertoire linguistique. Prenons l'exemple de Maya. Je suis originaire de Madras, au sud-ouest de l'Inde. Je parle six langues apprises à différents moments de ma vie. Ma langue maternelle, le Malayam, une langue seconde, l'anglais, apprise dès l'école maternelle. Ma langue nationale, le Hindi, apprise à 9 ans. Le tamoul, la langue de ma région. Le français et l'espagnol, deux langues étrangères. Et oui, tu as compris ce que voulait dire répertoire linguistique. D'abord, on peut dire que mon répertoire linguistique comprend chacune des langues que j'ai acquises ou apprises de manière différente tout au long de ma vie. ce qu'il est important de comprendre. Je possède plusieurs langues avec des compétences différentes pour la conversation quotidienne, pour lire, pour écouter. Je les utilise selon mes besoins. Communiquer en famille, avec mes voisins, travailler, exprimer une appartenance à un groupe d'amis par exemple. Autre chose, je possède plusieurs langues à des niveaux de maîtrise différents, élémentaires, indépendants, expérimenté. Mon répertoire peut varier dans le temps avec l'emploi de plusieurs langues simultanément. On appelle ça l'alternance codique. Alors, tu as compris On vérifie. Mon répertoire linguistique, qu'est-ce que ça veut dire Je parle une seule langue Vrai ou faux Et oui, c'est faux. Je parle plusieurs langues avec des niveaux différents C'est vrai. Je peux parler des langues apprises dans des situations différentes Vrai. Je maîtrise parfaitement plusieurs langues C'est faux. Comme tu peux t'en rendre compte, le répertoire linguistique, c'est l'ensemble des langues que tu connais. Ça veut dire que tu es plurilingue. On appelle ça le plurilinguisme. Retrouvez sur notre chaîne YouTube Plurilinguo l'ensemble des vidéos.